Donc, quand on parle de vous, vous êtes pas mal présent sur les médias sociaux. Les témoignages qui reviennent souvent parlent, n'est-ce pas Une chose qui revient souvent, c'est la liberté financière okay? ou l'indépendance financière. Euh, apparemment, vous l'auriez atteinte à l'âge de 28 ans. Mmh. Très simplement, que signifie être euh, libre financièrement bah, Pour moi, la liberté financière, c'est tout simplement le fait d'avoir le choix. Le choix donc euh, le choix de pouvoir ben, se dépasser comme on veut le choix de pouvoir et surtout même d'avoir certaines expériences qu'on n'aurait pas forcément en étant tout simplement euh, cloisonné dans un bureau en fait donc c'est ça mais et pour, et pour se faire on va pas se mentir il faut de l'argent et pour avoir de l'argent il faut pouvoir ben, se créer des revenus alternatifs et notamment l'immobilier ça permet d'y arriver et aussi ben, les nouveaux métiers euh, qu'offre internet en fait donc toutes ces nouvelles activités Offre les réseaux sociaux de pouvoir promouvoir des produits et services. Parce que aujourd'hui vous, vous pouvez atteindre même la liberté financière sans forcément investir en immobilier, mais en diffusant votre message à un plus grand nombre de personnes. Donc si demain, vous euh, vous avez un produit ou un service que vous, vous avez l'habitude de vendre 3-4 fois par mois, en le diffusant à des millions de personnes, ben, ça va démultiplier le nombre de ventes et voilà, ça peut permettre ben, d'atteindre une certaine exactement. liberté financière.